Eh bien, je suis euh, actuellement devant la, la base de, de Taverni. Euh, C'est le quatrième jour euh, de jeûne. Donc, euh, je pense que ce jeûne-là, je l'ai relativement bien accusé, parce que je suis fatigué, mais pas, pas de malaise. Voilà. Donc je vais, euh, je vais repartir euh, vers la salle des fêtes. Euh, je ne sais pas si vous m'entendrez, il, il y a du vent, donc je me tiens euh, assez loin du, du microphone, mais bon, je repars vers la salle des fêtes, je, donc, euh, voyez, je, je, je suis là depuis environ 9h15, 9h20, je ne sais pas l'heure qu'il est, donc vous voyez, je suis la route. voilà, je vais traverser, donc... Euh, c'est avec plaisir que j'ai eu Éric euh, Petetin euh, sur mon téléphone hier. Bon, il, est... il se remet de son opération, euh, il va bien, enfin il va bien, physiquement il va bien. Il essaie de, de se remettre, moi je, à mon point de vue, il commence à se remettre et à se requinquer au niveau euh, psychologique et, et, et moral, parce que ça l'a bien déglingué... Euh, les injections euh, en hôpital psychiatrique, voilà, donc euh, il, il se remet lentement. J'espère, si Dieu nous prête vie, à lui comme à moi, qu'on se retrouvera euh, pour le jeune euh, de Taverny euh, en 2023, donc euh, du 6 au 9 août 2023, parce qu'il euh, ne faut pas oublier quand même le, le détournement d'argent public que euh, représente... Euh, les armes thermonucléaires et cet argent euh, non seulement on, pour, on pourrait dire à la limite s'il nous protégeait non il ne nous protège pas mais il nous met en plus en danger parce que les personnels civils et militaires qui doivent manipuler euh, les armes nucléaires euh, eh bien ils se prennent ils se prennent des doses ils peuvent être aussi euh, en contact euh, accidentelles avec des radionucléides et donc ils peuvent développer des pathologies qui euh, au niveau nucléaire euh, sont souvent mortelles et on le sait peu les cancers sont euh, minoritaires c'est à dire qu'il y a beaucoup de maladies euh, du système nerveux euh, et aussi des maladies maladies cardiaques euh, parce que notamment le césium 137 euh, a tendance à, à, à se fixer, justement, euh, prioritairement sur certains, euh, sur certains organes. Voilà, donc euh, il faut arrêter complètement cette filière nucléaire. Euh, et il faut surtout savoir que s'il y a une filière nucléaire, euh, quel que soit le pays, c'est pour les armes, pour avoir des armes nucléaires. Alors là, je vais passer à côté d'une maison où il y a un petit chien qui est très sympa, mais bon, il, dé, il, défend, son, il défend son territoire, voilà. Donc, on, on, on l'entend, voilà. Il, il, va venir, il va venir crier parce que souvent, il court et il vient crier à la barrière. Donc, vous allez, vous allez pouvoir le voir, voilà, voilà. Coucou Je, je, dois, je, je dois certainement euh, re représenter un, un, terri un terrible danger, voilà. mais bon, c'est comme ça. Donc, euh, à, à chaque fois, et ce qu'il y a d'intéressant dans le jeune de taverny moi je me souviens, euh, quand j'ai commencé en 2002, et je m'en suis aperçu cette année, c'était voilà, le centième anniversaire de la naissance de Théodore Monod. Voilà, oui, il, était né, il est né, il était né en 1902, donc en 2002, euh, j'ai commencé à jeûner et puis j'ai eu la chance de rencontrer euh, Solange Fernet, qui a été la première euh, députée au niveau de l'Union européenne euh, des écologistes, enfin de l'écologie euh, politique, euh, parce que l'écologie, c'est une, une science. Euh, Ce n'est pas de la politique. Et, euh, et aussi bah, de rencontrer des gens comme Lucien Kiang et Georges Krasowski. C'est-à-dire malheureusement, tous ces gens-là euh, nous ont quittés, on l'espère, pour, euh, pour quelque chose de, de différent et, et, euh, et je dirais, ne vais pas dire de, de meilleur, mais peut-être de, de, plus, de plus équitable. Voilà. Et, euh, il faut réellement, il y a urgence, euh, il y a eu un, un sondage qui avait été fait par l'IFOP euh, où il y avait 80% du corps électoral français qui était pour le démantèlement des arsenaux thermonucléaires. Et, et donc on oublie de rappeler que euh, l'arme nucléaire euh, et le fait justement que, que le, le, le, le chef de l'État, je ne dirais pas le président de la République, parce que la République c'est la chose publique, et quand, quand on voit qu'on euh, eh on privatise les profits et et on nationalise les pertes, on le voit bien avec, avec EDF, hein, qui ne sera jamais privatisé, comme le disait d'ailleurs Nicolas Sarkozy, le grand ami de Darmanin, eh bien, euh, on voit bien que tout ça, c'est du pipeau, et qu'en France, il n'y a plus d'opposition. Ça fait assez longtemps qu'il n'y a plus d'opposition. Il y a des gens comme euh, Ruffin, Mélenchon, euh, Clémentine Autain, Marine Le Pen, qui sont des accompagnateurs, voilà, c'est pas des opposants, ce sont pas des opposants, ce sont des accompagnateurs. D'ailleurs, on peut remarquer euh, qu'on ne les a pas beaucoup vus dans les médias quand euh, le chef de l'État a accueilli euh, un criminel patenté, euh, je dirais criminel presque parentinesque, un psychopathe, le prince Mohamed Ben Salman en France, à l'Élysée, euh, reçu, voilà, bon, ben, euh, je ne sais pas, s'il y avait une opposition, je pense qu'il y aurait eu un tollé général, qu'on qu qu aurait simplement dit qu'il est inacceptable dans le cadre d'une république euh, qu'on accueille ce type de, de monarque assassin euh, et en plus d'une monarchie confessionnelle. Voilà, donc c'est une atteinte euh, aux droits humains. Moi j'aurais aimé qu'un juge se saisisse du prince Mohamed Ben Salman et qu'on l'extradit aux Pays-Bas au tribunal pénal international pour qu'il réponde euh, de l'assassinat euh, de Hamal Khashoggi voilà, ça aurait été le minimum, je ne dirais pas le minimum vieillesse, parce que moi actuellement, ben, euh, j'ai je, je, un mal de chien à, à faire euh, reconnaître que j'ai racheté euh, en 87 24 trimestres euh, en tant que cheminot au Régime Général de la Sécurité Sociale et ça fait deux fois que la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse essaye de me faire signer un papier solde de tout compte où j'oublierai ces 24 trimestres et donc euh, qu'ils le sachent, il n'en est pas question et j'irai auprès du tribunal administratif parce qu'aujourd'hui, euh, nos droits euh, ne sont plus des droits. C'est-à-dire que c'est le parcours du combattant pour que nos droits soient, soient reconnus euh, et ça, c'est totalement euh, anormal. et Paradoxalement, ben, des criminels patentés, des escrocs, des, des bandits eux, ben voilà, ils sont reçus, on leur sort le, on leur sort le tapis rouge. Donc ce jeune de taverny il est plus que jamais indispensable. Il est en continuité depuis 37 ans. Et je dis en continuité parce que euh, je n'en porte pas le mérite. Sachons-le bien, je ne crois pas au mérite. C'est-à-dire que je ne crois pas du tout au mérite. Le, le mérite, pour moi, c'est une notion libérale, justement pour justifier des privilèges. J'ai eu la chance de euh, continuer à jeûner à Taverny alors que les contacts avaient été rompus par l'association à laquelle je cotisais, voilà, à cause de calculs politiques. Et euh, c'est grâce à cela, 2008-2009, que j'ai pu euh, assurer la continuité du jeûne parce que ce jeûne a toujours eu pour moi une importance historique et symbolique dans le cadre de la lutte antinucléaire française. Donc euh, Roger Nimot euh, traité euh, euh, comme un délirant, euh, insulté, euh, euh, calomnié, euh, et bien voilà, euh, le temps, le temps, c'est une valeur sûre, c'est avec le temps que l'on reconnaît euh, les choses, et bien euh, voilà, je suis là, je suis là en 2022. Je jeûne contre les arsenaux thermonucléaires français. Je jeûne contre la filière nucléaire. Et en fin de compte, je jeûne pour le respect de la vie. Et en cela, je dis, je suis dans les bottes de Théodore Monod. Je suis dans ses pas. Parce que Théodore Monod, il l'a bien expliqué. Et c'est ce que j'avais mis en exergue de, de Sanurézo. La véritable opposition c'est le parti de la vie, et moi je dirais même, euh, c'est le respect. Voilà, le respect. On, la nature, on ne peut pas la protéger, euh, on ne peut pas la sauvegarder. C'est la nature qui nous protège. La nature, on ne peut que la respecter. Et si nous ne respectons pas la nature, eh bien, euh, il nous arrivera les, les, les pires choses. Et on l'a vu avec la crise de la Covid, mais quand je dis si nous, Attention, euh, je, je dirais, c'est vrai et c'est faux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne mangent plus de viande, comme moi, beaucoup de gens qui prennent les transports en commun ou un vélo, comme moi, et donc il y a beaucoup de gens qui ont vraiment un bilan carbone assez faible, euh, qui n'a rien à voir avec celui de Nicolas Hulot, euh, qui, monsieur moteur explosion au derrière, voilà, euh, que ce soit dans les airs ou sur Terre. Donc, euh, on est... On a d'un côté une écologie industrielle, donc une écologie développée par les gens qui détruisent et qui ne respectent pas euh, la nature, parce que je ne dirais même pas le mot environnement, parce qu'à partir de là, c'est carrément euh, considérer tout ce qui est vivant comme ressource. Donc à la fois les hommes, hein, on le voit bien dans les entreprises qui ne sont pas des démocraties, vu que les patrons ne sont pas élus, hein. C'est comme les gradés à l'armée, ils ne sont pas élus par les troupes. Donc il serait temps d'instiller de la démocratie partout. Partout, partout. La démocratie, c'est le seul système qui peut permettre de respecter les individus, les êtres et la vie. Voilà. Et une société qui ne respecte plus la vie ne peut pas respecter les individus. Et donc elle, elle ne devient pas en soi une dictature, mais elle devient, elle devient un système, je dirais, utilitaire. Et euh, on sait très bien où mènent toutes euh, les philosophies euh, liées à l'utilitarisme, euh, voilà. Donc, ben, bah, vous avez fait une petite partie du, du parcours du retour vers la salle des fêtes. Je ne vais pas plus euh, vous prendre la tête que ça. Donc voilà, euh, c'est la petite vidéo. Euh, je crois, oui, on est mardi euh, 9 août 2022 quatrième jour de jeûne de Taverny du Jeûne 2022 et je remercie tous les gens qui, qui me soutiennent dans le cadre de ce jeûne et l'an prochain, moi je veux accueillir à la fois des gens qui voudraient jeûner avec moi mais aussi, mais aussi des gens qui viendraient simplement me rendre visite à la salle des fêtes de, de Taverny il y a la ligne H en train voilà, pour, pour, tous les, pour tous les parisiens et j'essaierai l'an prochain de faire euh, les projections que j'aurais aimé faire cette année dans la salle des fêtes. Mais malheureusement, euh, euh, Pierre Merschkowski est fatigué et, et, et il n'était pas à même euh, d'être là. Donc euh, j'ai préféré euh, sursoir aux projections. Bon, bah, je vous dis euh, à une prochaine fois. Et puis je vous remercie pour votre soutien. Et puis je vous remercie aussi pour tous les gens qui, qui ont euh, dit. Euh, à Eric Petétain, qui ont apporté leur soutien à Eric Petétain, en lui souhaitant une bonne convalescence. Je le répète souvent à Eric, il y a beaucoup de gens qui attendent de ses nouvelles et des nouvelles directes. C'est pour ça que quand je repasserai le voir, je ferai une petite vidéo pour que ce soit Eric qui donne lui-même de ses nouvelles à ses amis. Voilà, eh ben, je vous remercie et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.